Bonjour, je vais vous présenter Au Vent Mauvais, le nouveau livre de Cauter Adimi qui est en lice pour le prix Summer. Alors Cauter Adimi c'est une romancière qui, pour un précédent ouvrage, avait obtenu le Renaudot de lycéens et, excusez du peu, le prix du style. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de la première venue. Au Vent Mauvais s'ouvre euh, sur une scène de séance de dédicace, de séance de signature en librairie. On est à Alger au début des années 70 et on a un auteur qui s'appelle Saïd B qui présente son roman. Il parle un peu de ses personnages, de Leila, une jeune fille des plus ordinaires, de Tarek, un berger rustre mais attachant, et aussi de Safia, qui fait des poteries. Et immédiatement après, on retrouve deux personnages, qui justement se prénomment Leila et Tarek, qui ont l'air de fuir, de s'enfuir. Alors, au départ, on comprend pas exactement de quoi ils retournent. Alors, ces personnages sont-ils ceux du roman de Saïd Pas tout à fait mais je ne peux pas vous en dire plus car cela cacherait euh, votre lecture. Alors Au vent mauvais, c'est un roman qui euh, finalement en assez peu de pages euh, nous fait euh, traverser 70 ans euh, d'histoire de l'Algérie, nous emmène à Paris, en Italie, euh, nous fait vivre le tournage d'un film, euh, le tout avec une économie de moyens que je trouve assez remarquable. C'est un livre euh, à la fois très accessible avec une grande limpidité de style et aussi extrêmement instructif. Ça parle aussi du pouvoir de la littérature, mais de son pouvoir de nuisance, de comment un livre peut détruire la vie de certaines personnes. Et je crois que c'est assez rare en littérature que les choses soient abordées de cette façon, ce qui rend le livre d'autant plus intéressant. Donc lisez Au vent mauvais de Cauter Adimi, et aussi les autres livres du prix Semur, je crois qu'il y en a deux, trois qui sont pas mal.